chérie j'espère que vous allez bien trop contente de vous retrouver avec la première vidéo de l'année 2020 pour commencer je vous souhaite une très bonne année bon c'est vrai qu'on est vers la fin du mois mais il n'est jamais trop tard pour bien faire donc je vous souhaite une très bonne année j'espère que vous avez bien commencé votre année et que vous avez plein d'objectifs et de buts à réaliser durant cette année ça sera meilleur que l'année précédente et euh, voilà on commence aujourd'hui avec un haul Shein, comme je vous avais promis le haul précédent. Je vous ai dit, allez, dès que je vais recevoir les articles, je vous ferai une vidéo. Donc, comme promis, je vais vous montrer les pépites que j'ai pu euh, dénicher ce mois-ci. Non mais c'est vraiment des merveilles. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu des flops ce mois-ci. Donc, on commence tout de suite avec ce que je porte actuellement. Alors, je porte une... une... On va, dire, on va dire un pull robe euh, noir et celui-ci vient de chez Shein. J'aime beaucoup le, le col qui, voilà, qui est un peu, un peu loose comme vous voyez. Il est trop beau, la qualité est au rendez-vous. Je l'ai pris en noir et euh, je l'ai, euh, on va dire, j'ai mis un accessoire ici pour que ça fasse joli, pour définir euh, le tour de taille. Donc j'ai pris cette ceinture aussi du site SHEIN, donc vous étiez nombreuses à voir le look sur Instagram et vous m'avez beaucoup demandé d'où ça vient, donc voilà, ça vient de chez SHEIN. Donc euh, voilà, j'ai pris cette ceinture-là, j'adore les détails, elle est de très très bonne qualité. Quoi dire de plus, elle est juste magnifique. J'ai pris aussi une autre ceinture, mais euh, celle-ci elle est en doré. Voilà, si vous pouvez voir ici à quoi ça ressemble donc elle est un peu, c'est un style un peu différent, elle est un peu plus fine. Euh, voilà, pour la marier avec autre chose que je vais vous montrer par la suite. Deuxième article, euh, c'est ce pull-là, identique au noir mais qui est en rose j'adore la couleur, c'est un rose très pâle. J'aime beaucoup. D'ailleurs, là, j'ai mis avec le hijab que j'ai mis à l'intérieur. Et vous pouvez voir que ça fait super joli. Euh, surtout avec le col. J'aime beaucoup le détail du col. C je sais pas, je suis obsédée par ça. Euh, voilà, la longueur est nickel. J'aime beaucoup. Et je l'ai aussi euh, mis avec la même ceinture. Juste pour vous montrer euh, le résultat. Voilà. Je le trouve vraiment très joli. Ça tient très chaud. J'aime beaucoup. Franchement, il est topissime. Ça coûte franchement beaucoup moins cher que ce qu'on trouve ici dans les magasins. Troisième pull, c'est euh, ce pull de couleur, je dirais plutôt top. Euh, c'est un peu du beige, mais ça paraît beige, mais euh, voilà. En réalité, moi je trouve ça que c'est du top. C'est une couleur top. Donc j'aime beaucoup... Euh, par contre le col il est différent, il n'est pas loose, c'est un col roulé voilà, qui monte comme ça. Je ne suis pas très très fan des cols roulés. Bon c'est vrai que quand on met le hijab comme ça à l'intérieur ça fait joli, moi je trouve que ça fait joli. Et je me sens moins agacée par la texture de la laine euh, parce que quand je le mets directement sur la peau je sens que celui-là pique légèrement. Pas beaucoup. Mais par contre, j'aime beaucoup la couleur, la longueur, etc. Et puis pour la ceinture, donc j'ai essayé cette ceinture-là, que je dois d'ailleurs trouer parce que je trouve qu'elle est un peu, un peu grande. Donc je dois rajouter un petit trou à côté. Mais euh, ça fait super bien. Je trouve que ça fait très très joli. Voilà. Je continue avec ce pull. Euh, aussi comme le précédent, par contre celui-là, je trouve qu'il est un peu plus épais, qu'il tient un peu plus chaud que les précédents. Le col, il n'est ni, euh, voilà, c'est pas un col roulé qui monte, qui colle, et c'est pas très très loose, donc c'est entre les deux. Et pour la longueur, euh, je ne pourrais pas vous montrer là, <rire> voilà, euh, il est un peu plus long que les autres. Il arrive en dessous du genou, et euh, je le trouve aussi très beau, très belle couleur en, en kaki, j'aime beaucoup cette couleur. Voilà, je crois que j'ai fait la totale des pulls cette fois-ci, j'ai fait vraiment le stock, hein <rire> Et euh, pareil, je l'ai mis avec, euh, avec la ceinture. Vous voyez, c'est super joli. On passe maintenant au gilet. Et croyez-moi, celui-ci, c'est un gros, gros coup de cœur. Pff, quoi vous dire La laine est d'une qualité topissime. Très, très bien fait. Euh, je ne sais pas comment vous expliquer. Les détails sont super jolis. J'adore les manches. J'adore, j'adore, j'adore les manches. Et j'aime beaucoup l'effet loose qu'il a. Euh, voilà, quand, moi j'imagine je m'imagine le porter quand il commence à faire un petit peu chaud et que j'ai pas besoin de mettre mon manteau pour sortir forcément donc je mets juste un truc comme ça et hop, le tour est joué la couleur est trop belle ça fait un, un rose euh, je sais pas, c'est un, un rose que je trouve très très doux comme couleur, regardez les détails magnifiques, franchement rien à dire celui-là, et il arrive juste au-dessus du genou donc voilà, c'est vraiment top Deuxième gilet, alors c'est celui-ci, couleur top. Aussi, euh, très joli détail. Par contre, la laine, elle est légèrement plus fine que celle qu'on a vue précédemment, euh, que le gilet qu'on a vu précédemment. Donc, euh, mais la qualité reste au rendez-vous. Franchement, il est très très bien. On est très bien dedans. Et pour le prix, ça vaut vraiment vraiment le coup. Franchement, c'est topissime. Il est vraiment classe quand vous le portez. Voilà. Alors ici, j'ai un peu la vous montrer. Et oh my god celui-là, c'est un vrai coup de cœur. Je crois que c'est l'article qui m'a le plus plu dans le haul d'aujourd'hui. Franchement, je ne m'attendais pas à qu'il soit d'une telle qualité. Il est... Non mais c'est incroyable. Il est tellement doux. Vraiment, vous posez la main, elle glisse direct. C'est... C'est un truc incroyable, il est trop trop trop beau, j'aime beaucoup la, la texture, j'aime beaucoup le, la qualité, la couleur, il est d'un blanc magnifique, trop beau, j'aime beaucoup les détails, il est ouvert comme ça sur les côtés, un peu lent, pas trop, voilà, il faut savoir avec quoi le mettre, moi forcément je ne vais pas le mettre avec un slim, mais plutôt avec un palazzo ou un pantalon, un jean flair par exemple, un truc large. Et au niveau de la taille, voilà, vous pouvez tirer les cordons comme ça et le resserrer au niveau de la taille. Et celui-ci, oh my god, je vous le recommande à 10 000% si vous aimez bien ce style. Il est trop trop trop beau. Magnifique. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi doux que ça, <rire> sincèrement. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un sweatshirt. Et franchement, moi quand je l'ai vu à la première fois, quand je l'ai vu sur le site, euh, je me suis dit, ça vaut pas le coup, il ne paie pas de mine, etc. Mais euh, j'ai vu une, euh, une influenceuse, euh, québécoise, je crois, si je ne me trompe pas, le porter avec une jupe et j'ai trouvé que le rendu était magnifique. Et croyez-moi, il a fallu vraiment que je lui donne une chance et euh, je ne regrette pas du tout. Donc euh, quand vous le voyez, quand il est sur un cintre ou sur la photo, vous avez l'impression qu'il est très grand, qu'il est très loose. Et c'est vrai, il est très loose, et il, fait, il taille grand. Mais euh, franchement, euh, quand je l'ai testé comme ça, avec la ceinture... Il faut lui donner une chance, croyez-moi. C'est un très beau sweatshirt. Vous voyez le col, comment il est. Euh, couleur beige. Vous pouvez le mettre avec une ceinture comme celle-ci. Ou vous pouvez changer la ceinture. Donc pour la longueur, il arrive jusqu'au genou. Pile poil au genou. Je ne pourrais pas vous montrer, peut-être comme ça, oui. Donc il arrive jusqu'au genou. Je le trouve très très bien. Euh, surtout la couleur. C'est une très belle couleur. Et je vais le marier avec une jupe plissée comme ceci. Donc euh, bien sûr... Je vais vous montrer le rendu sur Instagram et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que je suis un peu petite de taille, donc je vais essayer de mettre des baskets qui me donnent un peu plus ou des bottes qui vont m'agrandir un peu plus. On va voir euh, par la suite, mais je vous invite à euh, checker de temps en temps mon Instagram. Comme ça, vous allez voir tout ce, ce haul en, en lookbook sur mon Instagram pour vous donner une idée un peu plus, plus détaillée. Et cette jupe là c'est une merveille, c'est une jupe lissée couleur beige J'adore, j'adore, elle, elle est trop belle Franchement elle est trop trop belle Elle est bien lourde la qualité euh, Je sais pas, c'est un peu comme du... Euh, c'est pas du velours, c'est pas du din. c'est entre les deux Et euh, j'aime énormément, donc je vais essayer de le mettre avec cette jupe là Vous allez me dire ce que vous en pensez par la suite Parce que j'ai vu, euh, c'est comme j'ai vu euh, j'ai vu pas mal de filles le mettre de cette manière là Et on va voir ce que ça va donner sur nous. Alors, je vais continuer avec une autre jupe que j'ai pris sur le site. Alors, cette fois-ci, c'est une jupe aussi maxi, mais en simili-cuir. Elle vient avec une ceinture. Ça, c'est sa ceinture. Euh, par contre, euh, le tour de taille est un peu large. Donc, euh, voilà, c'est une, une jupe maxi. Si vous, vous êtes petite de taille, donc euh, moi qui fais 1 m, 57 c'est limite juste... Euh, si vous faites 1m60, je crois que ça ne va pas si vous êtes voilé, sauf si vous la mettez avec des bottes ou je sais pas moi. Ça dépend de vous et de votre style. Moi personnellement, quand c'est un petit peu court, j'aime pas le mettre, tout simplement. Il faut que ça soit maxi ou c'est pas la peine. Donc euh, j'aime beaucoup la qualité, elle ne fait pas du tout de chip. Ça brille pas, ça fait, voilà, ça fait du simili-cuir comme celui qu'on trouve à Zara, etc. Par contre, le tour de taille est un peu large, donc je ne sais pas si je peux la retailler ou uniquement serré avec la ceinture, je vous en dirai plus sur Instagram. Euh, J'ai pris aussi euh, cette fois-ci de chez, euh, chez In, voilà une, une tunique, une surchemise, euh, c'est pas une veste vraiment, c'est voilà, des trucs qui sont super à la mode, en simili cuir, euh, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve à Zara actuellement ou euh, dans sur d'autres sites. Donc je l'ai pris en noir comme ceci avec une ceinture. Elle est, elle est bien lourde, je vous avoue qu'elle est très bien lourde. Je vais l'essayer devant vous. Et puis vous avez euh, la ceinture. Mais ça sent un petit peu, il y a une petite odeur. <rire> est pas, elle n'est pas top l'odeur. Hein. Mais bon. Donc euh, voici la ceinture qui est comme ça. Et je la trouve très jolie. Ça dépend avec quoi vous voulez la mettre. Mais voilà, voilà moi je la trouve très bien. Surtout que le, le, le tissu ne fait pas du tout cheap. Il est épais, bien épais. Et ça ne brille pas, ça ne fait pas de bruit, etc. Moi je la trouve très classe. Franchement, elle est très très bien. Les détails sont très bien soignés. Je crois que j'ai mis la ceinture à l'envers. <rire> Bref, c'était juste pour vous montrer. Donc celle-là c'est quelque chose que, que je vous recommande. Regardez la longueur derrière, vraiment top Au final je vous montre euh, ce haut là, de couleur rouge, il est trop beau, sauf que je ne pourrais pas vous le montrer parce que les manches arrivent euh, ici, ici je crois oui. Par contre j'aime beaucoup le détail des manches, c'est bouffant, euh, ça colle bien sur le, sur le corps, il, il est trop beau, il est trop sexy, j'aime beaucoup. La seule chose que je n'apprécie pas du tout, c'est la qualité du tissu qui fait trop cheap. Quoi. On a l'impression que le corps ne respire pas dans un tissu pareil. Donc, c'est pas quelque chose que je vous conseille forcément. Comme je vous ai dit, la couleur est top, la coupe est magnifique, mais le tissu reste à mon, à mon goût. reste voilà. pas top quoi. Donc, c'est pas quelque chose que je vous recommande. J'espère que le haut d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.